What's up jean de l'internet, j'espère que vous allez tous mal avec ma place de la personne parce que je n'ai pas d'amis. Aujourd'hui on est en train de pêcher parce que je vais bientôt obtenir le. Dauphin légendaire après des millions et des millions et des millions d'heures de farming En vrai ça m'a pas pris tant que ce temps Je dirais à peu près une vingtaine, peut-être 10 12 heures de pêche en vrai euh, à pêcher, faut bien sûr pêcher dans l'hiver parce qu'il y a plus de mobs qui spawn et c'est plus rentable Mais j'ai remarqué dernièrement que la pêche était devenue un mode populaire de faire de l'argent En vrai il y a très peu de personnes qui l'utilisaient Et même moi je l'utilisais personnellement pour me faire de l'argent Un stack de lillipades enchanté, c'est genre 14 millions les gars c'est insane Et si on tue beaucoup de Yeti dans l'hiver et on tue aussi des empereurs, ça devient insane, les amis Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter euh, le dauphin légendaire, qu'est-ce qu'il euh, qu qu donne comme attribut et pourquoi le dauphin, c'est le meilleur pet pour pêcher avec. Et puis, malheureusement, on n'est pas dans ce lobby où il y a de la pluie, donc on aura peut-être un peu moins de mobs, euh, mais de toute façon, je suis bientôt rendu à mes euh, spike Bite. Donc voilà, ils ont changé aussi beaucoup de choses Dernièrement avec la, la pêche, donc on va commencer par les choses Qui ont changé, ensuite je vais vous parler de la façon pour se faire De l'argent le plus facilement possible, et ensuite On va parler justement du pet lorsqu'on l'aura débloqué Parce qu'il m'en manque normalement une cinquantaine je crois Peut-être un petit peu plus, un petit peu moins, je sais pas encore Donc on verra euh, Après, donc euh, les amis Déjà, maintenant les baits, lorsque Vous les pêchez, vous pouvez pêcher des baits Comme vous voyez, size bait, euh, et j'en ai pas d'autres Ça c'est des baits euh, tout seul Mais euh, vous pouvez pêcher des baits, et maintenant Les baits ne sont plus pris dans votre inventaire, mais bien dans votre fishbag donc vous devez mettre dans votre fishbag vos baits juste ici et vos items peuvent maintenant partir dans le sac of sac donc comme vous voyez j'ai un sac of sac de euh, fishing juste ici Et comme on peut voir j'ai euh, pas mal de poissons 2000 de poissons, des ink euh, tout Tous mes trucs de poissons vont là-dedans Et donc ça fait que mon inventaire est beaucoup, beaucoup plus vide Et c'est plutôt intéressant parce que c'est une mise à jour Qui est arrivée dernièrement justement avant hier je crois ou... Enfin pour moi quand je fais cette vidéo c'était hier Mais pour vous quand vous allez voir la vidéo Ça sera peut-être un petit peu plus tard Et c'est plutôt intéressant parce que justement les fish baits Ça arrête de prendre de place dans votre inventaire Et vous avez plus de place dans votre inventaire Donc dès que je tue un, un mob ou quoi Comme vous voyez j'ai juste les os enchantés qui se stack pas les items enchantés et les items outre qui sont pas euh, dans les bagues. Mais sinon, tout va dans les bagues. Donc, votre inventaire, vous pouvez pêcher tranquillement et obtenir plusieurs trucs. Comme vous voyez, j'ai pêché un gardien. Mais je ne l'ai pas perdu parce que mon inventaire était plein. Je l'ai vraiment full U direct à Même chose pour les livres et tout. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Comment pêcher maintenant Ensuite, il euh, y a l'empereur euh, d'armure... La... La Diver Armure, comme vous voyez, l'armure de Diver que j'ai crafté il y a très très très longtemps. Vous vous en souvenez, j'ai fait une vidéo sur cette armure qui me faisait voler et tout. Euh, maintenant, l'armure, elle donne du pourcentage de crit chance en plus. Donc, deux sur chaque pièce. Donc, ça vous fait un total de 10 en plus. Et si vous avez une bonne canne à pêche comme la mienne, moi j'ai une bonne canne à pêche. Ça me donne 51% de chance de capturer une euh, créature de l'océan. Donc, c'est plutôt pas mal. Personnellement, c'est une, des... une des meilleures rhodes. Euh, la sea creature... Euh, la... Celle-ci, parce qu'elle augmente votre phishing. Bon, je sais qu'il y a la Road of Legends qui augmente aussi votre... Euh créature chance, donc c'est peut-être mieux d'aller pour une créature chance, mais bon, moi j'aime bien celle-là, je l'ai déjà fait, elle est très jolie c'est tout, je vois pas pourquoi je la changerais, elle me donne 11% de cri 6 créatures, ce qui est juste insane, les amis. Pour avoir le 11% de 6 créatures sur n'importe quelle de vos rods, ça vous prend des Hunk of Blue Ice, des Chunk of Blue Ice, ou des Hunk of Blue Ice, je sais plus lequel, euh, je crois que c'est le bleu rare, et vous en avez besoin, 64, et lorsque le monde de jerry est ouvert, vous pouvez aller pêcher dedans, et vous pouvez aussi aller, euh, justement, vous mettre votre canne à pêche avec Salty ou Trescherush. Donc, euh, maintenant, on va parler de la monnaie. Euh, moi, j'utilise mon daver armure avec cette canne à pêche-là... Et je fais en moyenne à peu près 1 à 2 millions en 2 heures de pêche. Donc, euh, vous voyez, là, ça fait une heure et quelques que je pèse déjà... Vu que mes potions durent 2 heures. Donc, je me fais à, à peu près ça. Mais ça dépend. Parce que maintenant, si vous ne saviez pas... Euh, les euh, empereurs school, si vous êtes capable de pêcher un empereur... Un school, ça part à 500 000 l'unité, les amis. 500 000 pour seulement un school. Donc, si on pêche un school ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 10 millions... Les gars, ça vaut cher de ouf Mais vraiment, ça peut être insane. Moi, je parle vraiment juste avec les Lillipads les, euh, les et les, euh, les inksacks Quand tu vous pêchez ici sans pluie, ça me donne à peu près 1 million à 2 millions, honnêtement. Mais si je mets la l'appui, ça peut rapporter 4-5 millions. Et si je tombe sur des empereurs, ça peut monter jusqu'à 10 millions, voire 15 millions si j'ai un squid ou un, un pet bien en pêchant. Vraiment, c'est vraiment aléatoire la pêche, mais c'est plutôt cool, c'est relaxant, vous pouvez écouter un film sur votre deuxième écran. Personnellement, c'est ce que je fais, Je écoute un film sur mon deuxième écran euh, lorsque j'ai pêché tout, euh, tout ce temps pour obtenir le dauphin légendaire. Maintenant, le pet que je vous conseille d'utiliser, les amis, c'est justement, comme je l'ai en début de vidéo, le dauphin. Le squid est plutôt, il était plutôt bien avant, mais le squid, malheureusement, ils l'ont changé. Mais regardez, le squid, au début, il donnait euh, la chance de dropper des doubles... Ça doublait vos, vos, vos trucs de, de Ink Sack et tout. Maintenant, ça, ça a un pourcent de chance de doubler les loots des squids. Donc avant, ça mettait que vous avez, doublé, vous avez double squid. Quoi. Ça spawnait plein plein squid. Ça buff la Ink One. Euh, Donc ça, c'est une épée quand même correcte. Et le boost. C'est vraiment le boost de fishing qui est bien dans cette euh, situation-là. Mais si on regarde le dauphin, regardez. On a de la 6 créature chance. On a de l'intelligence. Et en plus, regardez, ça increase la 6 créature chance par 7.9%. Ce qui est insane, les gars. Ensuite, lorsque vous pêchez avec beaucoup de gens, vous pouvez avoir jusqu'à 25% de fishing euh, au plus. Là on peut voir, il y a 4 personnes... Non, il y a personne qui pêche à côté de moi, donc il est à 4 de base. Mais y a plus... si vous êtes dans un lobby où il y a plein de gens qui pêchent, ça peut monter jusqu'à 25% plus vite avec des fast baits les gars. C'est instantanément. Vous pêchez un poisson après les autres. Hier, était... j'avais 5 personnes dans mon lobby, on pêchait un poisson après les autres. C'était insanément fast. Truc de malade. Donc, euh, on va essayer de... On va essayer de voir si on n'est pas capable d'avoir quelque chose de bien. Pour l'instant, comme je vous dis, ça fait déjà une heure que je pêche. J'ai juste eu un un pauvre petit euh, gardien pet. Même pas bien, il est seulement en, en vert. Mais bon, euh... en espérant que je sois capable d'aller avoir euh, bientôt le Dolphin Patch. je vais voir combien il m'en manque. Il ne doit pas m'en manquer beaucoup, il m'en manquait une cinquantaine. Et depuis que j'ai commencé la vidéo, j'ai dû en faire quelques-uns. Mais sinon, je vous reprendrai lorsque on l'aura ou quoi. C'est pas très grave, ne hein, vous inquiétez pas. Donc, on est rendu à... Euh... On est rendu à combien à 900, Il nous en manque 40, les gars. Donc, je vais farmer les 40 euh, en avance rapide avec vous. Et lorsque j'aurai euh, le truc, je vous reprends euh, dès que possible. J'ai oublié de préciser, mais j'ai acheté de la pub pour que, justement, des, des squids comme là-bas ils spawnent comme ça et que ça me fasse des mobs plus rapidement à tuer. Personne... Personnellement, c'est juste pour que ça aille plus vite, mais ça vaut pas la peine nécessairement de payer un lobby avec de l'appui. Allez dans un lobby où il y a des gens mettent déjà l'appui, comme ça, vous lichez l'appui. Comme vous voyez, moi j'ai 8 minutes de d'appui en ce moment en bas. Je ne l'utiliserai pas au complet. Donc si des gens viennent et se ramènent pour pêcher ou quoi, ne vous inquiétez pas. Je ne vais, vais pas les insulter ou quoi. Mais au moins, j'aurai payé l'appui pour toutes les gens qui viennent pêcher. Malheureusement, j'ai pas d'amis. Je pêche tout seul dans mon coin. Mais la pêche, c'est une bonne façon que des squids qui spawnent autour et que vous pouvez les tuer. Ça compte aussi les mobs que vous tuez, les mobs que vous volez à vos potes et les mobs que vous volez aux autres aussi. Donc, si vous voulez une façon... Rapide aussi obtenir le légendaire et dauphin. Vous pouvez simplement pêcher avec 5 ou 6 de vos potes et c'est seulement vous qui tapez les mobs et eux ils gagnent quand même l'XP. Donc si quelqu'un tape votre mob, ne vous inquiétez pas, vous gagnez quand même l'XP, mais sauf que vous gagnez l'XP seulement du boost que lui, la, la personne a. Donc par exemple, si la personne elle n'a pas de fishing boost 3, ben, vous ne gagnez pas cet XP en plus, vous gagnez seulement l'XP que la personne elle a fait. Donc si la, la personne elle fait moins d'XP que vous, c'est sûr que c'est chiant, mais si tous vos potes et, tout, et vous vous avez le, le boost 3 d'XP, ben, ça va, vous pouvez fa facilement. Euh, facilement euh, l'avoir, rapi bah, rapidement moi je l'ai fait tout, personnellement j'ai toujours farmé tout seul je sais pas si c'est rapide avec des potes ou quoi mais si vous, on prend compte que vous avez 5 potes avec vous qui pêchent les mêmes modes que vous en, en général c'est sûr que ça va beaucoup plus vite pour obtenir le Legendary quoi, enfin c'est 10 000 mobs capturés, pour le Legendary je crois que c'est 5 000 pour le Epic 2500 pour le Bleu euh, 500 pour le vert et le normal je crois que c'est 250 donc euh, voilà si vous, vous vous demandiez comment obtenir euh, le légendaire Dauphin euh, à partir du légendaire je vais pas vous mentir il sert à rien de plus vous allez voir euh, comparativement à mon euh... À mon épique quoi, il n'y a pas une grande différence, c'est pour ça que je sais pas si je vais le vendre ou pas, mais il n'y a pas vraiment une grosse grosse grosse différence euh, de niveau des habiletés. L'habileté qu'elle rajoute, si je me souviens bien, c'est que ça va électrocuter les ennemis au début, euh, ils vont être imposs impossible de bouger pour eux pendant les 3 ou 4 premières, prochaines secondes lorsqu'ils sont pêchés. Donc c'est intéressant seulement pour le Yeti, les Snowman, les items, tu sais, les, les gens qui cassent les couilles, mais... Euh... Les, les, les trucs qui cassent les couilles J'ai oublié de préciser aussi juste avant les gars J'ai dit euh, ouais ça me fait rapporter 1 à 2 millions Mais c'est seulement dans le monde où ce qu'on est ici Parce que lorsque je pêche dans le monde de Jerry euh, Donc l'hiver il peut y avoir des Yeti Qui rapportent le Yeti Pet c'est 30 millions Donc ça peut vraiment varier Le monde de, de Yeti par exemple pour aller pêcher là-bas C'est pour ça que je ne l'ai pas mentionné C'est qu'il faut être niveau 25 de pêche Ce qui est plutôt euh, énorme quoi Enfin 20... Niveau 25 de pêche, c'est quand même assez long. Je suis niveau 30 personnellement et ça m'a pris tellement de temps, les gars. Vous avez pas idée. Donc euh, c'est pour ça que j'en ai pas trop parlé. Mais pour ceux qui sont niveau 25 et plus de pêche et qui voulaient euh, avoir l'astuce que de faire vraiment beaucoup d'argent en pêchant, c'est vraiment dans le monde de Jerry. Vous avez de la glace, vous avez de la neige que vous pêchez et tout ça, ça se confond en bloc, en paquets. et vous pouvez tout vendre ensuite au bazar. Donc c'est plutôt intéressant de ce côté-là. Mais j'en avais pas parlé avant justement parce que j'étais pas euh, J'étais pas sûr, je me disais que la moitié d'entre vous n'est pas niveau 30, donc ça... Niveau 25, donc ça valait pas la peine euh, de vous l'expliquer. Le, donc vous êtes prêts les amis, il nous en manque seulement 18 je crois, Mob, mobs. Je vais aller voir sur le site, mais je crois qu'il nous manque à peu près 18 mobs. Donc euh, encore quelques petits mobs qui spawn là, s'il te plaît, ce serait cool les petits squids qui spawn. Ce serait pas mal et euh, je pourrais vous reprendre lorsque j'aurai mon pet. A tout de suite Selon mes calculs mathématiques, après 10 ans les amis, ça devrait être le mob qui nous donne notre magnifique Légendary. J'ai mal calculé, les amis. Ok, attendez, le prochain, le prochain, le prochain, les amis, j'ai mal calculé. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, allez, allez, on pêche un mob, on pêche un mob. Oh Pfiou et voilà Legendary Dauphin 10 000 créatures de pêcher Wouhou Donc, c'est ce que je vous disais, les amis, le Dauphin Légendaire n'a donne pas grand-chose en plus. Oh, il est passé où oh, il est là. Donc, le Dauphin Légendaire, vous voyez, il stun les six créatures pour 5 secondes après qu'on les pêche, donc il n'y a pas de grande différence, et le mien, il est bientôt 80 ah, fais chier, je, vais... je pense que je vais le mettre 80 et je vais aller le vendre, en fait. Euh, bon, je vais... je vais laisser une minute depuis, c'est pas grave, on s'en fout. J'ai aussi une potion qui run, mais bon, c'est pas très grave. Je vais essayer de de voir pour... Euh... combien ça vaut un épique. Est-ce que je garde le Légendaire Est-ce que je le vends Enfin, ça... si on peut se faire un gros profit, je veux dire... La dernière habileté, elle est pas très très rentable, quoi. tu vois, elle vaut pas vraiment la peine. Euh, Dauphin Légendaire, 40 millions niveau 1, 39 millions, 38 millions, 29 millions, 29 millions... 25 peut-être, il euh, n'y en a pas qui part un peu, 20 millions lui, 80, donc tu vois si on peut le faire à 20 millions, en vrai, le même prix que lui, lui c'est quoi, le légendaire à 18 millions, euh, est-ce que je vends le légendaire, je crois que je vais garder le légendaire les gars, je vais garder le légendaire et on va vendre celui-là, genre 20 millions, on peut voir, il part à 12 millions, si on est capable d'avoir 10 millions pour, euh, en vrai, 10 millions, je dirais pas non, voir, lui il est combien le youtubeur, il vend combien, il est niveau 1 à 7 millions, ouais, Ok, on va le vendre à à peu près 10 millions niveau 80, les gars. Donc, euh, ouais, ouais, ouais. Faut juste que j'achète quelques petits trucs, mais ouais. Ok, pas mal, cool, super. Merci d'avoir regardé, LOL